Merci beaucoup, euh, ben je vous remercie tous, et puis euh, bien sûr euh, les organisateurs, Donc, je pense à Alain qui m'a invité, euh, euh, à euh, Pierre également, et puis Joël, voilà, et puis aussi je vais insister sur le sujet des forêts en libre évolution, les forêts récentes, ça ce sont les sujets sur lesquels je travaille, soit en tant que bénévole à Bretagne Vente, soit effectivement je travaille un petit peu dans la recherche sur ces questions-là. Alors, euh, peut-être un peu euh, des formations professionnelles. Euh, Alain a souligné que je faisais un peu d'enseignement. De, euh, j'ai voulu commencer par, euh, par des définitions. Bon, Je ferai aussi un peu d'anecdotes, mais quand même, de, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle un peu de, de forêts en libre évolution Alors, euh, j'ai trouvé que c'était une, une bonne façon de, de commencer en vous expliquant un petit peu. Là, on a un, une étude qui est sortie assez récemment, donc en 2018, et qui essaye de faire l'inventaire un peu d'où sont les dernières forêts primaires euh, d'Europe. Donc je dis que c'est une question nouvelle pour un vieux continent, parce que finalement, euh, pendant très longtemps, on a pensé en Europe que euh, finalement, l'homme était présent avant les forêts, hein, puisque les forêts sont arrivées il y a environ 10 000 ans en, en Europe, alors que les hommes sont ici depuis au moins 40 000 ans. Donc on a pensé pendant très longtemps que de toute façon, ça ne servait pas vraiment à grand chose de chercher des forêts primaires au sens vierge, puisqu'elles ne pouvaient pas exister. Mais c'est une question qui, qui finit par revenir à partir du moment où on, on considère que la forêt primaire n'est pas une forêt vierge hein, au sens euh, fantasmagorique. C'est-à-dire la définition sur laquelle ces chercheurs se sont accordés, c'est la définition de, de forêt sur laquelle on n'a pas de signes visibles des influences humaines euh, et qu'il n'y a pas d'entrave enfin, majeure au, au processus naturel. Bon, je reviendrai un petit peu sur ces choses-là. À partir de là... On arrive quand même à cartographier, même actuellement, là, début 21e siècle, euh, quand même, où sont nos dernières forêts. Donc on voit bien qu'elles sont plutôt au nord, à l'est, qu'en France, on n'en a pas beaucoup, euh, et que globalement, à l'échelle de l'Europe, hein, c'est 0,25% du territoire, soit 0,7% des forêts. Alors... Un élément qui me semble important aussi, c'est que là, je vais essayer de vous raconter plutôt des bonnes nouvelles, parce qu'il y, y a des choses qui se passent qui sont plutôt bien dans ce retour spontané des forêts. Ça, c'est une réalité. Mais bon, voilà, là, on a quand même l'effet qui nous rattrape. Et effectivement, des forêts comme ça, il n'en reste plus beaucoup. Et le deuxième point sur lequel je voudrais insister là, c'est que ce sont des forêts qui sont majoritairement anciennes et en libre évolution. Encore, c'est les deux éléments qui font qu'on euh, peut encore nommer les espèces, enfin des, espèces, des, des espaces encore forêts primaires. Alors justement, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une forêt ancienne. Une forêt ancienne, à la différence d'une forêt récente, qu'on verra juste après, c'est une forêt qui n'a pas connu d'interruption de l'état boisé. Vous voyez, là, je vous disais, le retour des forêts, je pense que je n'apprends pas ça à tout le monde. Hein. Il y a un, elles sont arrivées en Europe euh, au retrait des glacés il y a environ euh, moins de 10 000 ans. Euh, on avait des forêts qui, là, probablement, avaient des niveaux de complexité écologique euh, majeurs, avec euh, une faune, euh, notamment les grands herbivores et les grands prédateurs qui ont longtemps disparu, depuis longtemps disparu. Et puis, euh, ensuite, ces forêts ont pu être donc dégradées, mais si elles sont restées en forêt, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une coupe forestière pour une exploitation du bois, mais à partir du moment où il n'y a pas de mise en labour et de, de travail du sol, si vous voulez, euh, la forêt est considérée comme une forêt ancienne. Alors on n'a pas des documents pour statuer sur le degré d'ancienneté jusqu'à très longtemps. En gros, une date importante, c'est le minimum forestier autour de 1830-1850, ça dépend des régions et ça dépend des pays, où on a des documents qui attestent qu'on avait des forêts à cette époque-là. Donc on se dit, si on avait des forêts à l'époque où les forêts étaient alors plus faibles sur superficie, probablement que ces forêts étaient déjà en forêt depuis quelque temps. Enfin, ça, c'est ce qu'on appelle une forêt ancienne. Et c'est un élément important dans ce que je vous disais sur les forêts, le potentiel de, de, de forêts les plus sauvages. Quoi. Euh, mais euh, l'autre information sur cette diapositive, c'est que vous voyez qu'en Bretagne, on a déjà assez peu de forêts, 15% à peu près euh, de surface forestière, et on n'a que 3,4% de forêts vraiment anciennes. Donc du coup, est-ce que nous, on est d'entrée de jeu, dépossédé un peu de notre possibilité d'avoir des, des forêts en libre évolution, des forêts un peu plus sauvages Eh bien non, évidemment hein. Euh, puisque nous avons les forêts récentes, sont les forêts de déprise agricole. Ce sont des forêts qui sont certes, euh, qui n'ont pas euh, toutes les espèces et les faunes et flores caractéristiques de l'état sylvatique, hein, elle, a, elle a perdu un certain nombre d'espèces, ça c'est évident, mais elle a un potentiel important. Et c'est le lien avec Francis Allais, peut-être il est là, euh, peut-être vous avez vu ce petit manifeste, ce petit livre qu'il a sorti très récemment euh, aux éditions Actes Sud, où il réexplique son projet de... Forêt primaire pour une forêt primaire. Donc en fait, il s'appuie un peu sur les travaux que je viens de vous présenter en disant on peut retrouver des forêts, certes pas vierges, mais qui, avec un, un certain nombre d'années, alors il parle de 1000 ans, peut-être moins, euh, il faudrait qu'on en rediscute, euh, on peut avoir euh, des forêts qui peuvent retrouver les qualités d'une forêt primaire et toute sa richesse. On parle aussi de. Sur les forêts récentes, on parle aussi de, de forêts férales. Euh, je ne sais pas si c'est un terme que vous avez déjà entendu, justement je, je réexpliquerai ça un petit peu plus tard. Et je, je du coup je suis revenu sur la diapo parce qu'il y a un point qui me paraît important. Dans, dans l'idée de la forêt récente ou de la forêt férale, la forêt férale, c'est la forêt qui s'est dédomestiquée, eh bien, en fait, on abandonne un peu les références. Hein, parce que sinon, on est les, les références de, de comparer systématiquement aux autres forêts, parce que sinon, on se condamne à ne les voir que comme des états dégradés. Là, finalement, on fait confiance un peu à ce que peut apporter la nature de, spontanément. Après, on pourra compléter euh, tous les éléments euh, avec, euh, si vous avez des questions. Donc, pour revenir, et peut-être peut même euh, pour finir sur cette question de définition des forêts en libre-évolution, euh, les forêts en libre évolution, enfin la libre évolution peut concerner à la fois des forêts primaires qui sont euh, protégées depuis longtemps, mais à la fois des forêts récentes euh, qui n'ont pas encore, encore une fois, les, les attributs des, des forêts euh, primaires, mais qui peuvent ont un potentiel et qu'on peut laisser en libre évolution. Donc on le voit sur ce schéma-là, voilà, des forêts primaires qui auraient été préservées, comme euh, la mythique ou l'iconique forêt de Bialovegia, qui n'a pas été complètement euh, inexploitée, la forêt en, en Pologne, là, mais elle a quand même gardé un certain nombre d'attributs. Et puis des forêts anciennes exploitées, et des fois récentes, qu'on peut laisser en libre évolution. Voilà un peu ce que peut concerner la, la libre évolution. Et donc, pour revenir enfin sur une, une idée claire, euh, quelle est finalement l'idée qu'il faut retenir C'est que la libre évolution, ce qui importe, c'est que l'influence humaine soit faible sur la trajectoire de l'écosystème. C'est-à-dire que ce ne sont pas des forêts sans hommes. Bien évidemment, on peut aller s'y promener. Bien évidemment, on peut même peut-être, c'est à titre personnel que je dis ça, mais euh, peut-être un peu de glanage, c'est le temps des champignons, on peut probablement faire ce genre d'activité. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'action. excusez-moi ce mot-là, mais euh, d'actions disruptive, c'est-à-dire d'actions qui vont vraiment influencer la trajectoire de l'écosystème. Il y a cette notion de, de, de temporel qui est importante. Et donc, si je remets sur un gradient qui va de la ville, c'est très caricatural, mais de la ville aux écosystèmes les plus sauvages dans nos territoires, Eh bien vous voyez qu'on peut distinguer l'anthropisation, hein, qui va être croissante, et puis un autre mot, on pourra en reparler aussi si ça vous intéresse, la, question, la notion de naturalité, la qualité des écosystèmes d'être naturel. Et donc on voit bien là, vous avez des petits graphiques que j'ai représentés, avec ce degré de complexité et puis ce temps. Et on voit bien que ben, certains écosystèmes, évidemment dans les villes, ils sont très très très contraints par nos activités. Et on peut potentiellement, encore un mot-clé un peu important dont on pourra reparler, notion de réensauvagement, eh bien, euh, avec un certain nombre d'actions, de, des choses très simples, hein, dans les villes, de plus en plus, avec des, des paysagistes comme Gilles Clément, on, on s'est mis à inventer les, les jardins sauvages, ah, euh, qu'on appelle ça le tiers-paysage, la gestion différenciée, etc. Donc c'est déjà une, une manière de lever un peu le pied. Hein. Et puis la libre-évolution, c'est la dernière étape, potentiellement. Alors je n'ai pas dit qu'il faut aller faire ça partout, hein, mais... Voilà, déjà, c'est pour, pour cadrer un petit peu de, de quoi on parle. Alors tout ça sont des notions qui sont très à la mode. Et euh, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, et je voudrais souligner un petit peu ça. Alors, déjà dans la sphère un peu naturaliste, on est dans une médiathèque, donc vous avez plein de livres. Euh, 2012, un premier livre sur. Euh, euh, les friches, le retour du sauvage, etc., les livres chez Actes Sud, là, ils ont une collection, ils, ils travaillent de plus en plus sur ces questions-là, donc on a eu deux livres sur « Réensauvager la France »,« Réensauvager l'Europe ». Voilà. Et là, vous avez un schéma qui montre les publications scientifiques, donc c'est vraiment en, en 40 ans, là, euh, euh, on a augmenté de, par 30, hein, on a multiplié par 30 le nombre de, de publications scientifiques ou de vulgarisation sur ces questions, donc c'est vraiment un sujet maintenant. Ce n'était pas, pas le cas il y a une dizaine d'années. Euh, alors, on n'a pas souvent l'habitude ou l'occasion de représenter une carte de l'Europe qui ne parle pas de nous, les humains, et qui montre euh, voilà, la diversité. Des... Donc, j'aime bien celle-ci, qui, qui est produite par Rewilding Europe, qui est une association basée en Hollande et qui travaille sur le réensauvagement de l'Europe. Hein. On pourrait dire aussi un certain nombre de choses là-dessus. Et ça, c'est juste pour souligner que je vous disais que c'est un concept un peu à la mode libre évolution, réensauvagement, tout ça. Et, enfin, à la mode, en tout cas, il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à, à ça. Et euh, aussi, donc, dans les associations. On a recensé, là, en 2016, près de 42 projets de rensauvagement. Là, c'est d'envergure, hein. on ne parle pas de petites euh, centaines d'hectares droite à gauche. C'est vraiment... Avec même 8 aires que j'ai représentées ici, euh, qui concernent des milliers d'hectares. Et in fine, à l'échelle de l'Europe, c'est quand même 6 millions d'hectares. Donc voilà, c'est quand même quelque chose... Euh, si ça vous intéresse, je vous conseille de regarder le site internet, où vous avez bah, énormément d'informations, je pense, à euh, l'association Europe. Alors en France maintenant, ça c'est une carte qui est sortie euh, très récemment, donc c'est des collègues du CNRS euh, basé à Nantes euh, qui, ont, qui ont fait ça, ce sont des géographes, c'est une carte de naturalité. Alors pareil, on pourra y revenir sur quest ce qu'on appelle la, la naturalité, je vous le disiez, c'est la qualité d'un écosystème d'être euh, naturel. Là, ils ont pris en compte, en gros, euh, euh, en gros, étant en vert, les écosystèmes les plus vastes, les plus anciens, donc les moins fragmentés, hein, euh, les plus dont la végétation s'approche le plus de ce qu'on aurait naturellement s'il n'y avait pas eu d'influence de l'homme, et là où l'homme est le moins extractiviste. Voilà. En gros. Euh, donc c'est un outil qui vient de sortir. Alors il y a plein de choses à dire sur cette carte-là, elle ne raconte que ce qu'on a pu raconter à partir des données, d'accord On voit bien que dans l'Ouest, on est euh, globalement, euh, par rapport avec des références que seront les Alpes ou les Pyrénées, effectivement, nous, euh, on est loin de, de cette naturalité-là. Mais si on faisait un focus sur la Bretagne, évidemment, on retrouverait des territoires avec une certaine naturalité. Donc, j'ai voulu vous présenter ça, puisque ça vient de sortir, là. Et euh, comme ces questions de libre-évolution commencent à être... Euh, ah, public, on commence à en parler de plus en plus, eh bien, les réserves et les parcs nationaux viennent de publier un peu euh, la, la, les surfaces que concerne la libre évolution dans ces aires protégées. Parce qu'en fait, on a de facto, de fait, on avait déjà des milieux qui étaient, enfin des espaces qui étaient en libre évolution. Il n'a pas fallu à, à attendre là, ces dix dernières années qu'on se réveille tout d'un coup et qu'on nous explique qu'il faut de la libre évolution. Mais par contre, elle n'est pas toujours assumée, et elle n'est pas toujours euh, euh, présentée clairement. Donc là, si on fait un peu le bilan, on a à peu près 130 000 hectares dans les réserves et les parcs nationaux. C'est-à-dire qu'on est à, à 0,2% du territoire. C'est vraiment très faible. Alors, ce n'est pas, pas tous les espaces protégés. Il y a, euh, les espaces protégés, j'ai n'ai plus les chiffres en tête, mais on doit être peut-être un peu plus de 2%, je pense, euh, d'espaces protégés. J'entends euh, protection forte, de type euh, parc, réserve, etc. Mais on a un objectif, là, dans le cadre de la stratégie des aires protégées. Euh, Emmanuel Macron est venu présenter... Euh, cette nouvelle stratégie française au Congrès international de protection de la nature, donc UICN à Marseille, hein, l'actualité est, euh, est très récente, hein, j'imagine que vous en avez entendu parler, c'était à, à Marseille, là, en septembre, et euh, on a affiché, en France, on a affiché la volonté d'avoir 30% de nos territoires en protection, dont 10% en protection forte. Et au départ, la formulation du ministère, c'était « en pleine naturalité ». Alors en fait. Dans les 10% d'espaces en protection forte, on sait bien qu'on ne va pas faire que de la libre évolution. Il peut y avoir d'autres enjeux de protéger d'autres types d'espèces, d'autres types d'habitats, euh, qui seront pas forcément, euh, ah, pour qui la libre évolution ne va pas forcément euh, voilà, satisfaire. Donc on en est très loin. C'est ça qu'il faut retenir. On est très loin des 10%. C'est ça que je voulais dire. Euh, malgré tout, il y a quand même un certain nombre d'initiatives. Donc l'ASPAS, euh, j'imagine que vous connaissez, c'est possible. En tout cas, ou Forêt Sauvage, sont des associations qui achètent des terrains pour les réensauvager ou faire de la libre-évolution. Ce qui pose un certain nombre de questions d'ailleurs. On pourra aborder ça un peu plus tard. Alors j'ai mis Bretagne vivante, euh, même si c'est assez nouveau. En fait, c'est un peu comme à l'échelle des parcs nationaux. C'est-à-dire dans les réserves de Bretagne, vous avez des espaces en libre-évolution qui n'étaient pas forcément les espaces qu'on a le plus regardés hein, au cours des dernières décennies. Mais euh, on commence à assumer ça de plus en plus, et euh, on commence à, à défendre un peu cette façon de, de protéger la nature. Bien évidemment, l'association Francis allée, etc. Bon, Le troisième point pour souligner que ce sont des sujets qui sont... Euh, qui sont vraiment d'actualité eh bien euh, c'est à quel point euh, les citoyens, nous tous collectivement on commence à regarder euh, la forêt et la manière dont on gère nos espaces Alors, il y a une demande sociétale très forte pour avoir des territoires qui sont euh, plus sauvages, moi je le vois aussi à travers le mouvement Les Coquelicots euh, le, le sous titre le mouvement Les Coquelicots, c'était « Rendez-nous la beauté du monde » et il y a un peu cette idée là euh, je vois, moi j'habite euh, en île et vilaine euh, Eh bien euh, sur les, les communes sur lesquelles on était pendant le confinement, les gens se plaignaient euh, du caractère, euh, ben c'est inesthétique parce qu'on était sur des, des vastes parcelles de maïs de plus de 10-15 hectares avec un bocage qui a beaucoup régressé, des forêts qui étaient pauvres, etc. Donc vous voyez, il y a une demande sociétale aussi très forte pour avoir des paysages un peu sauvages, un peu qu'on qu laisse, un peu qu'on oublie. Il y a le film par exemple, le temps des forêts, euh, là vous avez, euh, ça c'est la coordination libre-évolution, qui a lancé un manifeste. Donc, c'est une petite structure euh, interassociative qui défend un peu ces idées-là à l'échelle nationale. Donc, euh, justement, Bretagne-Ivante a été signataire de, cette, de cet appel. Et il y a eu un article dans Le Monde il y a un an, là, pour défendre un peu ces idées-là. Euh, FNE, France Nature Environnement, Fédération de Protection de la Nature, a sorti un, un rapport quelques, euh, ouais, il y a un an ou deux aussi sur les forêts en crise. Là, euh, à Rennes, j'ai vu euh, des, des gens qui se mettent à aller planter des, des arbres, des, des forêts, euh, comme ça, spontanément, des actes citoyens. Bon, tout ça, c'est pour dire, tout le monde s'intéresse maintenant, enfin de plus en plus de monde s'intéresse à la forêt en particulier, la question de la libre-évolution. Alors, pourquoi un tel regain Alors, moi j'aime bien cet auteur, là, qui s'appelle Robert Renard je pense que les, les plus naturalistes d'entre vous doivent le connaître, qui était un peintre animalier euh, très connu, euh, d'origine suisse, mais qui était francophone et qui a écrit beaucoup euh, sur le sauvage, etc. à une époque où il y très peu de monde qui s'intéressait à ça. Et puis, il y avait un côté un peu philosophe, et... Moi, j'aime bien cette idée. Je pense que euh, l'une des raisons pour lesquelles on s'intéresse de plus en plus à ces questions, peut-être, c'est parce qu'on a un besoin de plus en plus fort de, de nature, d'altérité. J'aime bien cette phrase de Robert Hénard, donc, qui « Toujours plus comprimé, le besoin de nature devient plus conscient et plus exigeant. Les bergeries de Marie-Antoinette suffisaient comme antidote aux aimables artifices des salons. À notre civilisation mécanique, il faut des forêts vierges et des ours. » C'est un peu fort, hein. je n'ai pas dit qu'on va mettre des ours ici, euh, au pays de... Moi, bon, je serais content, mais je sais bien qu'on ne peut pas le dire. Euh, et il n'est pas le seul bien sûr, tous les, tous les poètes naturalistes, Aldo Léopold David Sorrow, John Muir etc. ont, ont déjà dit ces, ces choses là donc je pense que déjà on a un besoin de plus en plus fort parce que ça va avec un, une métropolisation une industrialisation un peu de nos paysages deuxième raison alors ça, j'aurais pu prendre n'importe quel graphique, c'est l'histoire qu'on raconte tout le temps, qui est une réalité hein, de la crise de biodiversité. Donc ça, c'est un, un schéma qui sort par le WWF, qui font chaque année un, un, un reportage, enfin, ils font un espèce de dossier où ils statuent un peu sur l'état de la planète, avec un cer de la biodiversité, avec un certain nombre d'indicateurs. Donc là, c'est un indicateur euh, qui regarde un peu les niveaux de biodiversité ou les types de biodiversité qu'on pouvait avoir en termes de composition d'espèces, d'habitats, etc. Euh, pour certains groupes, hein, bon, on ne peut pas... Euh, par exemple, les petites mouches et drosophiles, on n'avait pas les données en 1700, mais les oiseaux, on s'y intéressait déjà un petit peu, donc on commence à voir un peu de recul. Et donc, on peut voir comme ça que, ben, forcément, l'intégrité écologique, globalement, sur tous les continents, elle continue à s'effondrer, malgré euh, tous les, hein, le, le, les bienfaits de la protection de la nature, etc. Donc, concilier activité humaine, où les humains sont partout, gèrent tout, tout le temps, et conservation de la biodiversité, ça ne marche pas tout le temps. Ça marche un peu, hein, pour certaines espèces, mais pas pour tout. Bon, alors... Si je suis très honnête, complètement honnête, on voit bien que euh, euh, fin XXe euh, siècle, on voit bien que pour l'Europe, ça se stabilise un peu. Nous, le, le bulldozer de l'anthropisation, il est passé bien avant quand même. Mais même là, je pense que le confinement nous a révélé aussi à quel point euh, eh bien, euh, on a quand même euh, des impacts non neutres sur euh, le reste de la vie des. Enfin sur la vie des non-humains, des autres, euh, autres non-humains, des autres vivants. Alors ça ce sont des chèvres, on, on parle de chèvres ferales justement, des f... parce que ce sont, des, ce sont des chèvres, mais sauvages, hein, au Pays de Galles. Bon, alors j'ai pas trouvé tant de photos que ça, forcément, sur internet, forcément, puisque c'est le confinement, il n'y avait personne dans les rues, et personne... donc c'était pas facile de trouver, alors bon voilà, euh, les photos de pumas, ça ça c'est pas chez nous évidemment, mais enfin, je vous raconte euh, enfin, quelque chose que j'imagine que vous avez entendu parler, hein, les, les baleines, les cétacés dans les ports en Bretagne, etc. Enfin, c'est un marqueur quand même. Et ça, le, le titre, c'est un article du CNRS, justement. Toujours dans la même idée, là, un exemple, vous avez un oiseau qu'on appelle la tourterelle des bois, qui est présent chez nous, qu'on entend au printemps. Très bel oiseau. Et en fait, on a un certain nombre d'exemples, de, de plus en plus nombreux, où les abondances de certaines espèces n'augmentent ou ne se maintiennent que dans des espaces en libre évolution. Alors ça a marché avec des espèces plutôt sylvatiques, on est d'accord Typiquement, la tourterelle des bois, elle porte bien son nom. Vous avez euh, les cartes d'Atlas, donc au Royaume-Uni, entre les années 70 et puis le bilan dans les années 2000, euh, enfin un peu plus tard, et la tendance à l'échelle européenne où on a là les populations, hein, le nombre d'oiseaux, le nombre d'individus qui régressent. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que ce n'est pas facile de discriminer quelle est la part des facteurs humains, de facteurs plus naturels, qu'on pourrait dire, L'homme, on est d'accord, aussi fait partie de la nature, on est d'accord. Mais euh, dans, dans quelle mesure ça pourrait être lié au climat Mais vous avez euh, dans le sud de l'Angleterre un, un lieu dont je vous en reparlerai, qui s'appelle Knip. je ne sais pas si on prononce comme ça, j'imagine, euh, où euh, il a été décidé de laisser en fait, 1500 hectares de terres agricoles en, en libre évolution. Ils ont abandonné complètement tout ça. Alors ils continuent à faire de l'agriculture, je vous en reparlerai. Ils racontent tout ça dans ce... Dans, dans ce livre, qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit encore en, en français. Et euh, c'est devenu le site principal de reproduction de l'espèce dans le sud du Royaume-Uni. Donc on voit bien que les, les populations continuaient à régresser dans le paysage environnant, dans le territoire environnant, sauf dans ces espaces où on laissait un peu... Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de marqueurs comme ça qui nous disent qu'il y a au moins une part de la biodiversité qui pourrait, être, euh, qui pourrait bénéficier de ces espaces laissés en libre évolution. Enfin, le troisième point, qui me paraît euh, une des raisons qui fait qu'on commence à s'intéresser, euh, on est nombreux à s'intéresser à ces questions, eh c'est le fait qu'on est face à un événement de déprise agricole sans précédent. Enfin, il y a déjà eu des, des, des événements de déprise agricole, mais là, c'est quand même très très fort. Je vous explique déjà ça, là. les chiffres, ça me donne toujours le vertige quand je dis ça. 1 million d'hectares par an sont abandonnés chaque année en Europe. Ce qui fait que depuis les années 1950, c'est la surface de la Pologne ou de l'Italie, c'est selon ce 300 000 km2 qui ont été libérés. Libérés, abandonnés, réensauvagés, comme vous le voulez. Hein, on a, ou on pourrait le dire, il y a quelques années, on aurait dit, on a perdu. On a perdu sur les terres agricoles 300 000 km2 en l'espace de 70 ans. En Bretagne aussi, vous voyez, ça c'est une carte, euh, alors c'est des scénarisations mais qui s'appuie quand même sur des données réelles. Hein. Et donc, vous voyez bien que le centre-Bretagne, la partie la plus, la plus occidentale, eh bien, euh, est un, ce qu'on appelle un hotspot de déprise agricole, donc un, un endroit où la déprise agricole va être forte. On a jusqu'à 3000 hectares par an, ça c'est un rapport de l'hygiène en, en Bretagne, 3000 hectares par an d'augmentation des surfaces boisées, et pour la majorité, ce sont des boisements qui s'installent spontanément. Et donc, je vous parlais de féralité. La féralité, c'est ça. La féralité, ce sont... En fait, le terme féral, c'est un mot français à la base qui décrit euh, une population domestique qui redevient sauvage. Typiquement, les cochons en Corse. Et euh, des, des écologues euh, américains et français aussi ont proposé d'étendre ce concept qui était basé sur des populations... À des écosystèmes, le phénomène de dédomestication. Et là, déjà, dans le concept, il y a un peu cette idée déjà euh, de, euh, aussi, ce qu'on appelle nouveaux écosystèmes, etc., de valoriser, en fait, un peu la spontanéité des processus, l'altérité de ce qui va se passer, plutôt que de regarder par le passé en disant « Oh là, là mes forêts récentes, elles sont condamnées à être moins bien que les celles d'avant, parce que, forcément, elles ont subi euh, labour, euh, éventuellement, euh, apport d'intrants, euh, amendements, etc., etc., etc. etc. » Donc voilà, dans l'idée de, de faire réalité, c'est typiquement ça. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, bien justement, biodiversité, qu'est-ce qui se passe Si on regarde un petit peu. Dans ces espaces en libre-évolution. La première, parce que c'est une réalité, hein, la première école, la première façon de penser, qui a un héritage un peu euh, typiquement européen, c'est l'idée de considérer que libre-évolution, des prises agricoles. Euh, voilà, le retour des forêts spontanées, c'est pas forcément une bonne chose. Déjà, parce que d'un point de vue social, c'est marqué par les notions euh, d'abandon, de déshérence, l'horreur sociale, c'est associé à des temps comme les guerres, les famines, voilà. C'est très bien raconté dans le livre de Sylvain Tesson, sur les chemins noirs, je sais pas si vous connaissez. Il raconte justement cette ambivalence entre, et eh bien cette déshérence des humains, mais à la fois cette beauté retrouvée des lieux. Donc je trouve que, enfin moi j'ai été assez touché par ce, ce livre-là. Et puis d'un autre côté, L'autre argument euh, qui font que souvent la déprise agricole n'est pas toujours très très bien vue, y compris par les naturalistes, eh c'est qu'on a un, dé un, un déclin de nombreuses espèces qui, sont, euh, qui étaient hier abondantes dans les paysages ruraux. Typiquement euh, les papillons euh, qui sont très visibles dans les prairies, ou euh, certaines plantes, euh, notamment les orchidées. Alors dans les faits, en fait, le nombre d'espèces ne change pas euh, forcément. Euh, on peut avoir le même nombre d'espèces d'orchidées, mais les abondances, évidemment, imaginez une prairie fleurie, une prairie euh, humide au printemps, avec plein d'orchidées, si vous laissez les sources s'installer là-dedans, ce spectacle-là, vous ne l'aurez plus. Vous aurez autre chose, mais vous n'aurez plus ce spectacle-là. Et comme ces forêts récentes, ou ces forêts récentes férales, au moins sur les premiers stades, les premières, les, premières, les premières époques, les premières années, elles sont bien moins diversifiées, en tout cas, elles n'ont pas les attributs caractéristiques des forêts anciennes, et bien pendant longtemps, on a considéré, même chez les naturalistes et les protecteurs de la nature, la déprise agricole comme une menace supplémentaire de disparition de la biodiversité. Parce que on avait, ce qu'on a vu disparaître, quand on a inventé la protection de la nature, 1976 en France, quand on a, ce qu'on a vu disparaître, c'était les habitats agro-pastoraux du milieu du XIXe siècle. C'était ces espèces-là et ces, ces, ces habitats-là. C'est ça qu'on a vu disparaître. Donc c'est à ça qu'on a attribué une grande valeur. Il fallait, il fallait sauver les meubles, en gros, hein, quand on a hiérarchisé. Donc là, selon cette façon de, de concevoir un peu euh, la protection de la nature, la déprise agricole, et la libre-évolution est perçue négativement. Et, et moi, étant passé dans des établissements de formation agricole ou université, etc., j'ai été un peu héritier de cette pensée-là. Et alors, maintenant j'enseigne dans cette formation-là, dans la formation Gestion protection de la nature, et je vois bien qu'en fait, beaucoup d'étudiants naturalistes viennent spontanément avec, euh, avec un goût pour la nature sauvage spontanée. Il faut leur expliquer que en fait, protéger la nature, c'est couper les arbres. Parce que ça, c'est pas intrinsèque, quand même. C'est pas quelque chose de spontanément, on ne le, le comprend pas tout de suite. Donc, il y a un petit côté un peu schizophrène, et, et voilà. Et une autre école de pensée, qui est celle dont j'essaie de vous raconter un peu l'histoire, c'est qu'au contraire, c'est une chance pour la biodiversité, et euh, donc pour d'autres, notamment naturalistes, cette dédomestication des agro-systèmes favorise le retour d'un certain nombre d'espèces. Là, vous voyez, c'est... Le même, euh, le même, euh, la même cabane, en gros la même maison, c'est en, en Biélorussie, euh, au milieu d'une grande forêt de plaine, où euh, bah là typiquement cette maison a pu habiter depuis au moins une décennie, euh, dans, sous laquelle il y avait euh, des blaireaux, des renards, vous aviez à l'entrée des, des à l'entrée des, hein, des à la porte, vous avez des, des traces d'ours comme ça dans le et ça c'est cette photo là pour le coup c'est pas c'est pas la mienne, mais c'est euh, un ou deux ans plus tard. Vous avez un ours qui revient, qui va utiliser le poteau électrique. Et... Bon. Donc, c'est une réalité aussi. Hein. Ces espèces, les, les, les perdants d'hier, c'est-à-dire les espèces qui étaient. Parce que l'Europe était majoritairement forestière, donc les perdants d'hier sont les gagnants d'aujourd'hui et vice-versa. Et donc, vous avez des, des personnalités comme Gilles Clément, Yves Cochet, Jean-Claude Génaud, Annick Chizer, qui sont un peu. Alors, ils ne sont pas les seuls, évidemment. J'en ai choisi quatre là, pour souligner un peu. Une autre façon de concevoir la déprise agricole, la libre évolution, donc la friche, sommet de la diversité, nature exceptionnelle de demain, etc. Alors la suite, c'est justement le retour de ces espèces, ces espèces exigeantes, ces espèces clés de voûte, ces espèces ingénieures, ces espèces qui ont disparu. Eh bien, en fait, tout ça nous amène aussi à une notion assez récente qu'on... Enfin, plus si récente que ça on parle d'amnésie écologique euh, ça ça a été inventé par des gens qui travaillaient euh, dans les pêcheries enfin qui travaillaient c'était des, des allieux des gens qui travaillaient sur les poissons et qui se sont rendus compte que euh, en fait euh, pour chaque génération de chercheurs sa référence c'est ce qu'il a connu quand il démarrait sa carrière donc euh, en gros le stock de poissons euh, les, les, la taille des poissons etc c'est la référence et puis de génération en génération eh bien on oublie la, les références du passé donc ça c'est le phénomène d'amnésie écologique euh, pour les poissons, par exemple, tous les records, c'est avant 1950. Les plus gros poissons de n'importe quelle espèce, les plus grosses prises en quantité et en taille, c'est avant 1950. Et donc on a oublié un peu tout ça. Donc du coup, le pays forestier, qui était celui de l'Europe avant, il y a environ 10 000 ans, là, au niveau des retraits glaciers, on l'a oublié. On l'a complètement oublié. Et notre référence, maintenant, c'est euh, les landes, justement. Alors, je ne suis pas du tout anti-landes, ce n'est pas du tout mon discours. Hein. C'est aussi un hein, biopatrimoine qui a de la valeur. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces espèces étaient présentes. Vous aviez euh, des équidés sauvages, le tarpan, euh, le bison, le roc, euh, les landes, d'autres ongulées. Et puis, on j'aurais pu euh, allonger la liste. Les Anglais font un travail d'archéozoologie assez important. Là, euh, dans un livre sur les oiseaux, ils ont, juste, ils ont même montré qu'à une époque contemporaine, je crois, il hein, y, y, y a quelques siècles seulement, il y avait encore des pélicans. Euh, pélican, Alors je ne sais plus si c'est le blanc ou le frisé qu'on retrouve encore maintenant en Europe dans le Delta du Danube, qui était présent euh, chez nos voisins outre-manche, donc il y a quelques siècles. À l'échelle des écosystèmes, c'est rien du tout. Encore une fois, euh, ne me prenez pas mon discours, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va remettre des bisons, des ours et des pélicans ici, mais juste qu'on éclaire un peu tout ça. Et ce graphique qui finalement nous montre que qu'une euh, mégafaune hyper abondante, ça a été en fait la norme pendant des millions d'années. Hein, en fait, euh, euh, la, la notion d'anthropocène, d'ailleurs, euh, à partir de quand on parle d'anthropocène Est-ce que c'est il y a 200 ans Est-ce que c'est l'invention du moteur Est-ce que c'est quand on est arrivé en Amérique bon, les, les gens ne sont pas forcément d'accord. Mais en gros, ça c'est la période caractérisée par les humains depuis au moins 300-400 ans, on va dire. Mais, et et la, la, la, la perte des méga-herbivores, c'est avant l'anthropocène. Hein, bien sûr, c'est euh, plutôt au moment de la sédentarisation. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir là. C'est qu'on avait une mégafaune qui était très, très importante, qui avait, en termes de, de nombre et en termes de rôle dans les écosystèmes. Et toutes ces espèces ne sont pas disparues. Alors, le roc, oui, a disparu, le tarpon aussi, quoi qu'il nous reste une bonne partie du patrimoine génétique dans des races domestiques. Mais pour les autres, finalement, elles ont substitué au moins dans un certain nombre de poches. Et ça, ça nous amène quelques leçons en termes d'écologie et de stratégie de conservation. La première chose, c'est qu'on pourrait s'autoriser à avoir des paysages plus boisés et des paysages... Plus sauvage. C'est un, un, une idée qui fait son chemin au Royaume-Uni, encore une fois, il faut aller Outre-Mange. Vous savez, c'est un pays de l'Andes, notamment l'Écosse. Donc euh, là, ça, ce sont des, des naturalistes euh, qui ont proposé cette vision-là entre euh, un lieu en 2018, donc maintenant, en gros, avec beaucoup de la copette d'Écosse, hein, qui fait bien parler de lui, euh, voilà, des pipites, donc vous voyez, un, un nombre d'individus qui ne change pas, mais forcément un nombre d'espèces qui est, qui est restreint, hein. on a une surreprésentation, bon là j'interprète quand je dis ça, mais en tout cas une, une représentation plus importante de certaines espèces, et on pourrait, si on laisse le milieu engager sa dynamique, etc., ça ne veut pas dire, encore une fois, le boisement, ce n'est pas l'homogénéisation totale, hein. on peut avoir quand même une forme d'hétérogénéité, parce que parfois les sols sont contraignants, et eh bien retrouver euh, l'aigle royal, alors le tétralier il n'était pas là, c'est marrant, mais le grand tétra, etc. Bon, cette idée de ce que nous avons, un héritage, hein, dont on peut souhaiter la conservation, mais ce qu'on peut aussi avoir si on accepte une forme de, de, voilà, de, de dynamisme. Alors. Euh, L'autre idée là qui a inspiré l'écologie, euh, de, de ce prise de conscience, de phénomènes d'amnésie écologique, c'est les travaux du, de l'écologue, du zoologiste Franz Vera, que vous voyez ici, un, un livre qu'il a sorti dans les années 2000 qui s'appelle Crazy Ecology. C'est l'écologie en gros, euh, bah, du, du pâturage, justement le rôle des méga herbivores. Parce que pendant très longtemps, l'écologie a été euh, a hérité un peu de la vision plutôt d'Alexander von Humboldt, là le grand géographe allemand qui nous a transmis, qui nous a légué une vision d'un de, déterminisme des écosystèmes qui était principalement climatique. Et, et peut-être qu'on avait oublié là le rôle de, bah de, ces, de ces espèces ingénieurs ou ces espèces clés de voûte, hein, qui ont un rôle très structurant, très important dans les écosystèmes. Euh, dispersion, par exemple, des, des plantes, euh, recyclage de la matière organique, etc. Et puis, là, vous imaginez aussi la biomasse que ça représente pour tout un tas d'espèces qui se nourrissent de cadavres, etc. Et donc, de là est arrivée l'idée du rewilding, euh, comme le porte par exemple Rewilding Europe, avec l'idée de défendre, voire parfois réintroduire euh, certaines de ces grandes espèces dans certains territoires, mais dans des contextes bien spécifiques, où, y a, où en essayant de, de minimiser les, les, les problèmes avec les populations humaines. Et surtout, ils essayent de faire partir, enfin euh, ça, ça c'est des enjeux forts, de faire partir des projets comme ça depuis les communautés habitantes. Que ce soit quelque chose d'ascendant et pas de descendant, on arrive, on dit « bon maintenant chez vous, ce sera le bison ». Bon, ça, c'est une première vision. Mais on, est, on sera d'accord pour dire qu'on ne peut pas mettre des bisons partout. En Bretagne, c'est probablement un peu compliqué. Et donc, il y a d'autres visions. Et donc, je reparle de mon histoire de, dans le sud de l'Angleterre, là, avec ce couple d'agriculteurs euh, pour qui euh, les approches conventionnelles ne fonctionnaient plus, tant du point de vue, je pense, de, de, de, de, du, du, so, du sens qu'ils donnaient à leur activité, et puis euh, du point de vue économique. Et donc, vous euh, ben, voyez... Euh, il y a une vingtaine d'années et puis maintenant, dynamique naturelle alors ils parlent maintenant d'un espèce de Serengeti européen et, et ils n'ont pas vraiment réintroduit alors ils l'ont fait un peu, là récemment ils ont introduit des castors alors c'est une action ponctuelle à un moment c'est un, un coup de pouce parce que les castors là c'était un peu compliqué pour euh, traverser la manche mais voilà c'est un petit coup de pouce à un moment donné et puis après ils laissent faire et euh, par contre ce qu'ils qu sont en train d'inventer c'est ce qu'on appelle l'agriculture sauvage, ce sont des bêtes euh, rustiques de type euh, bah là, des bovidés, des cochons, des choses comme ça. Mais là, a, ensuite, on les laisse vraiment euh, en liberté. Il n'y a plus de vétérinaire, on ne donne plus à manger, etc. Alors, on peut faire un peu de glanage, encore une fois, de temps en temps, pour retrouver euh, une forme de cycle de, de, de ou de fonctionnement de l'écosystème, un écosystème forestier, j'insiste, hein, un mmh. écosystème forestier, mais dans lequel on, on, on, on redonne une place un peu à... Euh, eh hein, euh, bien, euh, bah voilà, c'est le titre là-haut, j'aime bien, c'est encore une phrase de Robert Reinhardt. Donc, aux espèces qui donnent une dimension animale à l'échelle des arbres. Hein, hein, en gros, aux grosses bêtes. Euh, voilà un peu pour cette idée-là. Troisième leçon un peu de, de tout ça, eh bien, c'est que le vivant est résilient. Euh, du coup, j'ai pris le train pour venir ici, je me suis arrêté à la gare, j'ai vu qu'il y avait, euh, je ne sais plus dans quel magazine, là, j'ai vu une interview de Bruno David qui est l'actuel président du Muséum d'Histoire Naturelle et qui met ça en... Ah, C'est le titre de l'article. Alors j'étais très content d'avoir fait une diapositive comme ça parce que, comme le président du Muséum, euh, on a eu la même idée. Euh, L'idée que le, le vivant est résilient. Ça, il faut bien comprendre que pour les naturalistes qui nous ont précédés, j'en parlais avec Alain tout à l'heure, euh, on pensait que c'était foutu. C'est-à-dire qu'il faut imaginer la Bretagne des années 50-60. On dit toujours que c'était mieux avant. C'était mieux avant peut-être pour les papillons, les insectes, certaines plantes, parce qu'on n'avait pas encore inventé la chimie, mais enfin l'agriculture chimique. Mais euh, quand on était 10 millions de personnes dans les campagnes, quand je dis ça, ce n'est pas un jugement de valeur, mais quand on était 10 millions de personnes dans les campagnes, il y avait forcément un à ah, une, une présence humaine qui faisait que, bah, pour tout un tas d'espèces, c'était difficile. Et on a oublié que c'était rare de voir des buses, que c'était rare de voir des hérons, que c'était rare de voir même des, des, des chevreuils ou des sangliers, ça c'est encore, encore plus connu. Eh bien, euh, des naturalistes comme Robert Hénard, encore une fois, qui a écrit ce livre, « Le monde plein », l'idée du monde plein, c'est un monde avec tout son potentiel, toutes les espèces hein, que, que la Terre était en capacité de, de, de léguer, si je peux m'exprimer ainsi, à un moment donné de son histoire. Et donc, le monde plein, c'est ça. Et ben, il a écrit pour euh, la DATAR à l'époque euh, un rapport en 1973 où il fait la liste Vercors, corps, s'éloigne un peu de la Bretagne, une quinzaine d'espèces qui sont absentes ours, bouquetin, bison évidemment, euh, loutre, loup, marmotte, lynx, castor, euh, chamois, grand tétra, chats sauvage et puis euh, des rapaces, euh, voilà, différentes espèces de, de, de vautours, euh, aigles, etc. Et bien en moins de 50 ans, euh, toutes celles qui sont en noir sont revenues. Alors certaines ont été réintroduites, hein, par exemple le, le boutin. Euh, elles sont revenues ou elles étaient en voie de disparition à l'époque, elles sont de nouveau abondantes. Ça c'est une, une nouvelle exceptionnellement euh, euh, bonne pour, euh, pour tout le monde et, et en, en tout premier lieu pour les naturalistes qui pensaient être condamnés à aller voir leur, leurs ours ou leurs leur loups à, à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde parfois. Voilà. Le sauvage est résilient. Jusqu'à une certaine limite, on est d'accord. On connaît les notions d'état stable alternatif. À un moment, on force tellement l'appauvrissement la, de l'écosystème qu'il va basculer dans un état euh, appauvri et qui va être, euh, qui va être stable et ça va être difficile de sortir de là. Mais jusqu'à un certain seuil, le vivant, par rapport au climat, est plus résilient. Ça, c'est quelque chose qui devrait nous inspirer, nous, dans nos, dans nos rapports au territoire, dans notre manière d'habiter un territoire. Concrètement, maintenant, ces retours, Je ne vais pas vous en donner 50 000 exemples, mais... Euh, là, un rapport, euh, je crois qu'il a été édité par Rewilding Europe, justement, qui montre les gains en espèces, oiseaux, mammifères, en, en Europe. Vous voyez, hein, plus c'est rouge, plus on a gagné d'espèces, je crois, rouges, ça va être mammifères, et en bleu, les oiseaux. Et là, on m'a déjà posé la question, ce n'est pas les espèces invasives ou exotiques. Hein, ce pas... Euh, euh, la bernache du Canada ou l'ouest d'Égypte, c'est des espèces qui. Euh, je ne sais pas, le faucon pèlerin, par exemple. Euh, bah, sur les euh, spatules, hein, vous connaissez la spatule, qui est un oiseau qui n'était pas si présent que ça. Enfin, euh, bah tiens, d'ailleurs, la spatule, on la voit là. Elle était. Je n'ai plus les dates exactes, mais euh, je pense que la première année où elle a, où elle a niché, c'est relativement. Enfin, c'est au cours des dernières décennies. Euh, les castors, alors le chiffre de 14 000 on a rarement l'habitude de dire ça, 14 000 depuis les années 50. Bon, ce n'est pas, pas dur parce qu'il était quasiment au bord de l'extinction. castor. Bon, voilà, des espèces qui sont revenues. Et alors, elles sont revenues, oui, pourquoi... Là, je, je vois le chemin de, de, de, de, de mon intervention, je me dis, bon, je m'éloigne un peu de la forêt. Mais euh, il y a cette idée, encore une fois, l'idée, hein, c'est pour ça que je définissais ça au début, c'est l'idée de libre évolution, de, de laisser faire. Et ce bilan positif, ce bilan positif, ce retour, il doit en partie à cette déprise agricole, à cette libre évolution de facto d'un certain nombre de nos écosystèmes. Pas que l'autre leçon, c'est un bilan très positif de la protection de la nature. On dit souvent que la protection de la nature euh, n'a pas, pas fonctionné comme on l'aurait aimé, parce qu'on aimerait être dans une situation moins en crise que celle quand on annonce qu'on a perdu je ne sais pas combien de pourcentage d'insectes, etc. Bon. Mais quand même, ça marche. Protéger des espaces, protéger des espèces, ça fonctionne. Ça fonctionne au moins pour un certain nombre de ces grandes espèces qui sont finalement pas si exigeantes. Elles sont exigeantes parce qu'elles ont besoin d'espace, mais après, elles, elles, elles sont relativement un peu, comment dire, euh, généralistes, on ne peut pas dire ça du castor, mais enfin, bon, globalement, ce sont des espèces qui, qui sont moins exigeantes que certaines petites fleurs de mes forêts anciennes, par exemple. Alors un autre exemple qu'on connaît peut-être un peu moins, le chat forestier, qui est une espèce sauvage. Hein, qui, qui était connue, euh, moi, euh, dans ma tête, c'était une espèce qui était restée un peu dans la forêt noire, du côté de l'Allemagne ou dans l'Est. Ben, vous voyez des données de l'Office français de la biodiversité, 2020 hein, alors, Là, il n'y a pas d'informations sur les abondances, mais il y a des données euh, voilà, aux portes du massif armoricain. Ça, c'est un article du National Geographic, dit hein, « Le chat forestier, petit félin, la conquête de l'Hexagone ». Voilà, il est aux portes de chez nous, euh, mais une, on l'appelle le chat forestier, c'est une espèce forestière. Parce que Pourquoi je vous raconte tout ça Parce qu'on me dit aussi souvent Ah, bah, c'est sympa, tu défends, enfin, ou vous, défendez les forêts sauvages, les forêts en libre-évolution, mais qu'est-ce que ça va nous apporter en termes de biodiversité Alors, déjà, on peut aller un peu sur le terrain de la philosophie avec Robert Reynard et ses copains, en disant Ben il n'y a pas que. Euh, la nature a autre chose à offrir que de la biodiversité, une hein, notion d'altérité et tout ça. Mais s'il fallait aller sur le champ de la diversité biologique, on peut euh, arguer un certain nombre d'espèces qui reviennent. Sauf que nous, on est l'autre bout du monde, hein, on est au bout de l'Eurasie. Donc il y a cet effet péninsule qui fait que, forcément, toutes ces vagues de recolonisation qui part des massifs alpins, pyrénées, forcément, hein, c'était les derniers lieux, eh bien, euh, ça revient euh, un peu doucement. Alors un autre exemple qu'on qu connaît moins, là, c'est un, un étudiant qui a, qui a mis un piège photo dans une forêt de l'Ouest, je vais le dire comme ça, j'ai enlevé son nom de famille parce que la donnée est un peu... Enfin, c'est pas, pas... comment dire... Euh, je ne travestis pas un secret en vous disant ça, hein, euh, en vous montrant euh, cette photo-là. Mais souvent, euh, les ornithos, euh, pour certaines espèces, sont un peu prudents. Euh, mais la donnée est officielle. Dans une forêt de l'Ouest, par chez nous, un étudiant qui a mis un piège-photo pendant une semaine dans une petite mare comme ça. Il s'attendait à avoir plutôt des sangliers. Euh, donc c'est un piège-photo. Voilà l'espèce qu'il a eu. donc une cigogne noire, qui est une espèce... Euh, une espèce... Euh, hum, Hein, euh, très, très discrète, au meilleur discrète, assez rare, qui aussi est dans une dynamique de reconnaissance, hein, et, et, et l'Ouest va probablement profiter, déjà la Normandie, etc. Et donc voilà l'intérêt aussi de laisser quelques zones de quiétude, quelques espaces qu'on oublie un peu, parce que, alors, encore une fois, quand je dis ça, vous voyez bien, il y a de la nuance, hein, je ne dis pas qu'il euh, faut mettre tous les habitats forestiers sous cloche et que sans cela si on continue à les exploiter on n'aura pas tout ça. Mais là voilà, on, on tire un trait quand même vers les milieux où on, plutôt on laisse un peu faire. Voilà, voilà encore une, une bonne nouvelle, ça c'est euh, mai 2021, moi quand j'ai reçu la photo, quand il m'a envoyé ça, j'étais bon, euh, très très surpris et puis évidemment très très ravi. Bon là vous m'excuserez cette diapo, j'ai pas eu le temps de la reprendre euh, parce que je voulais faire quelque chose de peu moins euh, scientifique mais enfin je vais tâcher de vous l'expliquer rapidement. Euh, Alain, vous disiez que j'ai travaillé un peu sur ces questions-là entre justement des, des forêts anciennes en Bretagne et qu'on a comparé avec des forêts récentes. En gros, donc des forêts qui avaient au moins 300 ans d'histoire forestière en Bretagne, avec des forêts qui ont 100 à moins de 100 ans, donc qui sont issues de la déprise agricole. Et on s'est amusé à comparer euh, sur les araignées par exemple et puis les plantes. Alors, un élément que j'ai oublié de rajouter là... Euh, nos forêts récentes sont très différentes de nos forêts anciennes. Donc elles ne sont pas du tout équivalentes. Donc il ne faudrait pas commencer à dire bon bah on peut déboiser autant qu'on veut les anciennes puisque les récentes ont aussi de la valeur. Non, on a pour les plantes, on a au moins un tiers des espèces en Bretagne, parce que bon, là ce serait trop long de rentrer dans le détail, mais en, en plus dans notre ouest, très anthropisé, ces différences sont exacerbées. Et en gros, on a au moins un tiers de la flore que moi j'ai pu observer uniquement dans les forêts anciennes et que je ne retrouve pas dans les forêts récentes. Donc ce ne sont pas les mêmes espèces, ce ne sont pas les mêmes combinaisons d'espèces. Donc ce ne sont pas les écosystèmes équivalents et on a tout intérêt à préserver nos derniers 3 hectares de forêts, euh, forêts anciennes, euh, 3 hectares, 3% pardon, du territoire. Mais les forêts récentes, ou féral ont aussi des choses intéressantes à apporter, et pas uniquement sur ces grandes espèces dont je vous ai parlé, aussi sur des espèces, euh, ben voilà, petites espèces qui font tourner le monde. Je pense sur les araignées, par exemple. Si on regarde le degré de rareté relatif des espèces qu'on trouve dans les forêts anciennes ou les forêts récentes, je prends chaque espèce, hein, une par une, je regarde son degré de rareté à l'échelle de, de la région, et puis ben, on se rend compte que même dans mes forêts récentes, j'ai des, enfin, voilà, je n'ai pas des espèces nécessairement plus communes. Hein. Déjà, alors pour les araignées, ça peut s'entendre, parce que vous savez, elles ont des capacités de dispersion très, euh, très importantes. Elles, elles se mettent en haut d'une tige, elles sécrètent un, un fil de soie, euh, et elles attendent que par le vent, elles puissent prendre de, de la hauteur. On dit qu'elles font du ballooning, et elles peuvent comme ça coloniser assez rapidement des, des milieux, donc notamment ces nouveaux milieux forestiers qui s'installent. Et au niveau des plantes, là, euh, redondance fonctionnelle, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on regarde par type biologique, c'est-à-dire si je regarde au sein des arbres, ou au sein des lianes, ou au sein des herbes, eh bien, euh, j'ai plusieurs espèces qui, qui appartiennent à cette même euh, guilde ou ce même groupe, par exemple, dans les grands arbres, je vais avoir et des êtres, et des charmes, et des chaînes, etc. Eh bien, ce ne, cette notion de redondance c'est très important euh, dans le cas euh, de perturbations ou de stress, par exemple, le changement climatique. Imaginez euh, intensification du stress hydrique. Certaines espèces, probablement, vont, être, euh, vont plus souffrir que d'autres. Mais si la, la fonction, entre guillemets, remplie par cette espèce-là, l'est aussi par une autre espèce qui est proche. Donc en gros, si, si je caricature vraiment beaucoup, si les chênes disparaissent, ou ce serait plutôt les hêtes, si les hêtes disparaissent, on a encore les, les chênes qui peuvent jouer le rôle d'arbre dans la forêt. D'accord Vous voyez cette idée Donc, en gros, bah, c'est pareil. On s'est rendu compte que dans nos forêts récentes, on a aussi, au sein de chaque groupe de plantes, eh bien, un même niveau de diversité. Même si ce ne sont pas les mêmes espèces, encore une fois, et que je ne dis pas là que les forêts récentes sont équivalentes aux anciennes. Rien d'où j'en suis. Euh... Bon, Rapidement, un, un dernier point, ben justement, c'est ce que j'étais en train de dire. La spontanéité ne suffit pas tout le temps. Hein, L'idée, c'est pas de dire que les forêts en libre évolution, c'est la panacée. L'autre qualité importante des forêts, c'est la maturité. Le fait que, vous avez compris la différence entre les forêts anciennes et les forêts récentes, la notion de maturité, c'est quand on laisse tout simplement les arbres eh bien, avancer dans leur, dans leur cycle. Vous voyez, là, vous avez un, un schéma qui représente un cycle sylvigénétique, c'est-à-dire un cycle naturel de la forêt, euh, naissance, vie, euh, croissance et puis mort de l'arbre. Sur des chaînes, on est facilement à 500-700 ans, sur des cycles 500-700 Eh bien, on exploite sur des cycles de 200 ans, ce qui est normal, parce qu'on va éviter euh, d'avoir un arbre qui commence à être dépérissant. Alors, mon discours, n'est pas non plus euh, anti-exploitation des forêts. Je préfère bien avoir une table en bois qu'une table en plastique. Hein, je sais bien cette réalité-là, mais, mais d'autres éléments factuels. On a près de 80% des arbres en France qui ont moins de 100 ans. Donc, euh, et on sait aussi qu'on a près de 30% de la biodiversité qui est liée au bois mort, la biodiversité forestière, j'entends. Donc on aurait tout intérêt à aller un peu plus loin là-dessus. Euh, nos collègues et amis de l'ONF, on, je dis ça parce que j'ai plein de collègues qui travaillent dedans, ça fait longtemps qu'ils ont déjà intégré en, en, en partie ça, avec euh, les îlots de un vieillissement moins, mais les îlots de sénescence où on laisse les armes, mais ça représente quelques pourcentages, d'accord Donc euh, euh, bon, ça c'est une, une longue question sur les missions de l'ONF, mais c'est parfois un peu schizophrène de demander à l'ONF de à la fois accueillir le public, protéger, produire, tout ça, en leur demandant en plus d'être rentable. Et, et l'autre idée, c'est que le discours qu'on a là sur les forêts récentes, vous voyez bien qu'elle ne porte pas forcément sur les forêts dites de production. Hein, donc il euh, y a peut-être de la place pour toutes ces approches-là. Euh, ça fait combien de temps que je parle Je ne veux pas être trop trop long, je ne me rends pas compte. Bon, bon, il en reste quelques-unes, ça devrait. Je vais essayer de te... Alors, toujours là dans les vertus, les bénéfices que j'essaye de souligner par rapport à, aux forêts en libre évolution, eh bien... Euh, Là, c'est la place du hasard. La place du hasard dans euh, la structuration de, de, des écosystèmes. En gros, alors, je ne sais pas si vous avez... Je vais essayer de vous accompagner pour comprendre ce schéma. On a, premier stade, on a des prairies, d'accord Et elles se ressemblent toutes. D'une prairie à l'autre, c'est toujours la même chose. Et en gros, euh, euh, en tant que botaniste, je n'avais pas besoin de sortir ma flore, parce que je passais sur cette prairie-là, c'était toujours euh, telle petite veste, tel petit pâturin, tel petit angélique, etc. Puis je passais à l'autre parcelle. Globalement, ce n'était pas dans les mêmes proportions, mais c'était les mêmes. Les mêmes, les mêmes espèces globalement. Parce que dans ces stades-là, les déterminismes fauche, climat, etc. sont tels que, en gros, dès qu'on a tel niveau d'humidité, tel niveau de sol, on a tel type de végétation. D'accord euh, À l'autre bout, dans les forêts, c'est pareil. Hein, on a euh, des types de végétation qui sont euh, bien déterminés par les conditions du climat, du sol, de l'histoire. Mais au milieu, vous avez un champ des possibles. Parce que vous avez toute l'histoire de la parcelle. Le fait qu'il euh, y a eu un itinéraire culturel dans un, euh, dans un sens, il euh, y a eu peut-être amendement, puis culture, et puis euh, on a laissé un pâturage, etc. Eh et bien, ça, plus euh, ce qu'on va appeler euh, un, le fait que telle espèce de plante va arriver sur cette parcelle, la première, et elle va coloniser et la forêt va se développer par cette espèce. Si c'est un charme, par exemple, plutôt qu'un chêne. D'accord Je vous explique ça parce que, quand j'ai fait mes, ces travaux-là, euh, autant dans les, dans les jeunes prairies, je prenais tout le temps, je n'avais pas besoin de prendre ma flore. Par contre, quand j'allais dans les friches, dans les friches, là j'étais systématiquement obligé de ressortir mon bouquin. Parce que j'avais toujours des surprises, toujours des rencontres, des nouvelles espèces. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu a aussi, euh, qui est aussi important à prendre en considération. C'est que dans ces écosystèmes qui évoluent un peu spontanément, il y a cette surprise, ce hasard. Qui n'est pas, si on adopte des lunettes un peu utilitaristes, si inintéressante dans la perspective des changements globaux qui s'imposent à nous. Changement de biodiversité, changement climatique, etc. L'autre élément, je vous ai parlé tout à l'heure des, des personnes qui, qui défendent un peu ces aspects-là, je pense à Gilbert Cochet. Gilbert Cochet, quand il parle de réensauvagement, il dit bah, voilà, il y a trois vertus très simples. Il y a la diversité, on en a parlé un peu il y a l'abondance, hein, on va retrouver des abondances et puis il y a la proximité, le fait que les espèces, on va pouvoir, les, là, je n'ai même pas envie de parler d'espèces, ce sont des individus qu'on va pouvoir rencontrer. Alors, je ne vais pas mm, détailler tout ça, en, en, voilà, mais c'est juste l'idée qu'en passant du temps dans ces espaces là euh, c'est là où j'ai fait le maximum de rencontres euh, voilà, Martre, Castor, Coronel, euh, Renard, je ne vais pas vous raconter toutes ces anecdotes, ça prendrait un peu trop de temps, et je ne suis pas le seul à ça, les, les enfants spontanément vont jouer dans les friches, euh, les, donc les friches elles portent aussi ça, hein, cette, cette notion de, de rencontre d'espace aussi, où les animaux, les, les non-humains, les autres, eh bien ils peuvent faire leur cycle et, voilà, et être un peu, un peu plus tranquilles. Bon, quelques, là c'était parce que je voulais euh, faire le pendant un peu végétal, montrer ainsi qu'il y avait des surprises au niveau, euh, au niveau des plantes. Bon, je, déta, pas détaillé, mais ça c'est une petite orchidée de nos sous-bois, qui n'est pas très rare, on appelle la lister, la lister à, à, à feuilles ovales. Et là, je l'avais observée dans un comportement un peu épiphyte, c'est-à-dire qu'elle elle poussait sur les arbres. Et je n'avais pas trouvé ça ailleurs, ni dans les livres. Bon, je ne pense pas que c'est un, un grand, une grande découverte. Hein. Mais voilà, surprise aussi, parce que vous avez ces architectures inextricables d'arbres morts qui sont enchevêtrés un peu partout. Et puis, ça m'a fait penser, à euh, justement, on retour en, en Biélorussie, hein, c'est des forêts de libre évolution d'un autre, euh, où là, euh, les biologistes qui travaillent là-bas se sont rendus compte que les lynx utilisent les nids, euh, les aires des rapaces, euh, pour euh, aller se percher. Euh, voilà. Donc, vous voyez, des surprises. Alors, bon, nous, on a des petites orchidées épiphytes en Biélorussie, ils ont des lynx qui grimpent dans les arbres. Bon. Mais voilà, on a ce qu'on a. Moi, j'aime beaucoup la Bretagne. Bon, et puis après, c'est pour finir, en fait. Hein, pour finir, euh, voilà, l'esthétique, alors devenue rare, je ne sais pas, mais voilà, euh, ces forêts qui sont pas faciles à pénétrer, euh, souvent dans les fonds de vallons humides, hein, centre-Bretagne, donc là, c'est dans le massif de Quintin. Donc, d'anciennes parcelles agricoles qui aussi avaient, et ont encore, hein, sur les marges, une biodiversité fabuleuse, magnifique, c'est très beau. Les landes, on est à l'époque du, du, du, de l'automne, là, en ce moment, les landes, avec la floraison des bruyères, c'est magnifique, bien sûr. Mais vous avez une autre esthétique, là, qui est cet enchevêtrement, ces arbres très moussus, surtout dans notre centre Bretagne, bien arrosé, et on a bien de la chance. Voilà. Euh, là, euh, bah, c'est pas très loin d'ici, c'était vers Plertu. Un euh, euh, homme m'avait proposé d'aller faire un tour par là-bas, là. Bon, voilà, des, des, des, des arbres... Euh, des arbres morts, enchevêtrés, euh, remplis de mousse. Euh, là c'est à Notre-Dame-des-Landes aussi où il y a un certain nombre de, de friches comme ça, avec euh, voyez, une espèce spontanément là, qui revient, qui est une.. Euh, c'est le chêne des Pyrénées, le chêne Tauzin, dont on, a, on atteint les, les, limites, euh, les limites nord de sa répartition justement sur le sillon de Bretagne dans, dans ce coin-là. Et il se réinstalle spontanément justement dans, dans ces friches qui sont abandonnées. Alors pour finir, euh, il doit me rester une ou deux diapos pour, pour conclure euh, rapidement sur les perspectives. En fait, j'ai déjà un peu dit tout ça dans, dans mon propos, mais je vais réinsister. Euh, quelle place dans nos territoires anthropisés, dans l'Ouest, pour ces approches conservatoires, pense un peu la, la libre évolution Un certain nombre de personnes parfois nous, nous opposent, mais ce qui est normal, hein, on a le débat... Euh c'est que libre-évolution et en sauvagement sont parfois considérés comme utopiques dans nos territoires très anthropisés où il faut bien se nourrir, notamment si on veut réduire les circuits courts, parce que l'idée, euh, c'est de dire, bah, si euh, on a des forêts sauvages ici, et on va s'alimenter en Chine, bon, je pense que le bilan est, est, est vite fait, quoi. Mais euh, c'est des questions qui sont au cœur de ces réflexions-là, je pense que vous connaissez peut-être le philosophe Baptiste Morisot qui vient d'écrire un livre, enfin qui date déjà d'une année au moins, « Raviver les braises du vivant »,« euh, Un front commun ». Et c'est cette idée hein, qu'il essaie de développer, de dire « Non, on est tous, en gros, euh, il ne faut pas opposer, euh, par exemple, les gens de la Confédération Paysanne ou les mouvements euh, agroécologiques, etc., à cette défense du sauvage. On défend tous le vivant et euh, il n'est pas question de faire de la libre-évolution partout. » Mais il n'est pas question, enfin il n'est pas question, on pourrait aussi dire, euh, attention à hein, ne pas non plus en faire nulle part. Hein, mais il y a cette idée que euh, c'est probablement possible. Alors, Il y a des, scénari il y a des scénarios hein, qui ont été proposés sur euh, le nombre, la, la, les sur je ne les ai plus en tête, je n'ai pas eu le temps de les retrouver, la surface qu'il faudrait euh, si on veut... Euh, à produire toute la production alimentaire en Bretagne Quelle surface il nous faudrait En gros, la question derrière, c'est est-ce qu'il ne faut pas qu'on utilise toutes les surfaces disponibles Est-ce qu'on peut encore laisser quelques espaces comme ça un peu sauvages pour les autres Et puis pour nous aussi, pour les nourritures affectives, il n'y a pas que les nourritures alimentaires. Eh bien, il me semble que oui, mais enfin je suis même sûr que, que, en fonction des scénarios, oui, mais euh, probablement il va falloir manger un peu moins de viande, il va falloir qu'on change un peu aussi nos, nos rapports à l'alimentation, pour bon, ça je vous apprendrai. Euh, reprise de Terre, justement, c'est un collectif de personnes qui travaillent un peu sur ces questions-là. Mais, mais ça représente du monde. Hein. Au niveau français, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces questions. Et là, c'est un petit schéma qui essaye de résumer un peu que... l'idée. quoi. Avec, euh, vous voyez bien, il y a un point d'interrogation. Bon, préhistoire, on va dire, une espèce de vieille forêt, enfin vieille forêt forêt qui s'est réinstallée retrait des glaciers il y a 10 000 ans. Euh, temps antiques, médiévaux où finalement on était quand même pas mal dans du vert ou dans du jaune, le rouge étant vraiment les milieux les plus anthropisés, les plus humanisés étaient relativement faibles. Les temps modernes c'est maintenant, on est quand même beaucoup dans le rouge il nous reste très peu, mais ce que j'ai essayé de vous raconter aujourd'hui et si je prends cette métaphore des couleurs c'est ce retour du vert spontané qui arrive. Il arrive là et demain l'enjeu c'est quoi Parce qu'on voit bien que si on prend cette critique là et qu'on nous dit euh, en gros, on a des miettes. Les miettes, ce sont les derniers espaces qui n'ont pas été complètement euh, industrialisés ou complètement artificialisés. Eh bien, si on commence à se battre en disant « moi, je veux faire de la nature sauvage » et qu'à côté, on va dire « non, moi, je veux faire de l'agriculture de qualité », l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est peut-être de laisser le vert, hein, les espaces un peu sauvages qui sont revenus spontanément, tranquille, et d'aller re remettre du jaune dans le rouge, si je peux m'exprimer un peu ainsi. Vous voyez ce que je veux dire Bon, c'est facile à dire, hein, comme ça, là, un soir, on est d'accord. Mais euh, voilà, me permet de faire... Là, je ne, ce n'est pas mon avis personnel que je vais vous raconter. Tout hein. ça, c ce sont des idées qui sont... Alors, l'autre question, c'est par rapport... Bah, l'autre aspect important, c'est par rapport aux enjeux de conservation des autres biopatrimoines, notamment les milieux ouverts, par exemple, les Landes, etc. Là, c'est pareil, je renvoie à une philosophe que vous connaissez peut-être, Virginie Maris, qui a écrit un livre qui s'appelle « La part sauvage du monde », où elle, elle dit... Comme Baptiste Morizot dit, il ne faut pas qu'on on, on part dans des guerres intestines avec nos copains, en gros, paysans, il ne ben, faudrait pas qu'on parte en, dans une guerre intestine, dans cette grande famille de la protection de la nature. Si on commence à s'acharner en disant ah, « moi je veux des armes, moi je veux des... » Non, probablement qu'il y a de la place pour tout ça. Je vous disais, 3000 hectares de boisement spontané par an en Bretagne, il y a probablement de la place pour toutes ces approches. Et oui, cette photo-là, c'est euh, pareil dans le centre-Bretagne, massif de Quintin, où... Euh, euh, en fait, libre évolution ne veut pas dire nécessairement forêt. Effectivement, dans la majorité des cas, c'est la forêt. Mais dans un certain nombre de cas, vous allez avoir des contraintes qui font qu'au euh, niveau du sol, au niveau parce que ça va être trop humide, ou ça va être, les sols vont être trop squelettiques, etc., eh bien, euh, la forêt va avoir du mal à s'installer. Là, par exemple, vous voyez une vaste étendue avec, euh, ce, sont, ce sont des lèches, hein, des grandes plantes qui font ce qu'on appelle des touradons. Voilà. Et là, les arbres ont énormément de mal à, à rentrer. Donc, je ne dis pas que ça va rester comme ça des siècles, mais euh, potentiellement, euh, vous avez là un milieu qui reste ouvert, avec toutes les qualités des milieux ouverts, en termes d'esthétique, en termes euh, d'accueil d'une certaine biodiversité, etc. Donc, euh, voilà, il faut réintroduire un peu de nuance dans, dans nos schémas. Bon, ça, c'est un autre exemple qui dit la même chose, euh, avec euh, la vipère pédiade, no notre vipère bretonne, enfin, la vipère du Nord, en gros, euh, là, vous avez le massif de brosséliens, de pimpons, tout ça, et on a so souvent tendance à associer les vipères à des milieux plutôt euh, ouverts, landes, etc. Ben, vous voyez, là, ce sont les données les données des derniers atlas naturalistes faits sur ces espèces-là, et vous voyez qu'en fait, euh, ben, elle est bien présente quand même dans les milieux boisés. Alors, forcément, quand on va aller dans le milieu boisé, elle va chercher plutôt la lumière, mais je pense ça, peut-être que je m'adresse peut-être aux plus naturalistes d'entre vous, mais euh, je pense que on a, on a eu tendance à penser pendant longtemps qu'une part de la biodiversité était vraiment incompatible avec la forêt. Ça, je pense que, là encore, peut-être qu'il y a un phénomène d'amnésie écologique. En tout cas, il y a de belles années à, à réfléchir et à creuser ces aspects-là sur le plan scientifique, sur le plan naturaliste, etc. Voilà, avant dernière diapo. Euh, bah, toujours sur les questions des critiques. Hein. Une critique qui est souvent dit, défense du sauvage, libre évolution, tout ça, eh bien, euh, misanthrope, dualiste, et puis euh, néocolonialiste. Vous voyez, j'ai pris quelques extraits d'articles, de, de, de presse, mais bon, on en trouverait plein d'autres. Hein. Tentation d'un réensauvagement autoritaire. Donc si je reprends les trois points, dualiste. Et cette idée de dire, euh, bah oui, euh, c'est une façon de concevoir la nature en opposition à l'homme. Ah, donc du coup, vous êtes dualiste, du coup, il euh, y a la nature... De... Non, on, on se considère, moi en tout cas, je me considère comme un, un vivant parmi les vivants, quelqu'un... Enfin, par... on fait partie de la nature, évidemment. Mais, euh, peut-être qu'il faut qu'on aille un peu plus loin sur ces questions. Alors, il y a cette formulation d'ouvrir les portes du social aux autres non-humains. Hein. Le vocabulaire que j'utilise là, c'est justement des vocabulaires qui sont en train de réémerger pour euh, repenser un peu notre rapport à ce qu'on pourrait encore appeler la nature ou les vivants. Alors ça, c'est l'exemple d'une une grande réserve de vie sauvage en Hollande, justement, avec le, le monsieur dont je vous parlais, là, qui a travaillé sur l'écologie, le l'écologie tout ça. Et ils sont allés réintroduire euh, plein de bêtes dans des densités très importantes. Là, l'idée étant de dire, justement, euh, les bêtes vont nous permettre de maintenir un milieu ouvert sans les armes. Sauf qu'il y a eu euh, un phénomène de sécheresse, je crois, en tout cas, un, un problème qui fait que les, les, les, les animaux sont morts par, euh, par milliers ou par centaines. Et ça a mis euh, beaucoup de gens, beaucoup de citoyens, très en colère. « Non, mais comment ça se fait qu'on les laisse crever ?» Et puis on, je connais pas le sujet euh, en, en détail, hein, j'y suis pas allé, mais il s'était de dire bah « non, c'est la nature, on laisse faire ». Peut-être que là, si effectivement, on écoute un peu ce qu'ont à nous dire euh, bah, d'autres penseurs ou des critiques sur nos rapports à la nature, aux non-humains, bah, l'idée de reconnaître euh, les individus et le fait d'avoir un rapport de sujet à sujet, et peut-être que ces pauvres chevaux, on leur a peut-être donné un peu à boire. Bon Là, là pour le coup, je m'exprime à titre personnel, mais en tout cas, j'entends dans ces critiques du dualisme l'idée qu'on puisse progresser dans nos rapports. Euh, Néocolonialisme, bon ça j'ai déjà dit, c'est l'idée qu'il faut un enjeu fort de tous ces projets-là, c'est de faire partir ça par les communautés habitantes. Ce ne sera pas toujours facile. Hein, mais le projet de Francis Allais, euh, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, euh, il est bien conscient de ça. Mais là, lui, euh, 70 000 hectares, euh, ça ne va pas être facile. Donc on voit bien que des fois, l'intérêt public, l'intérêt... Euh, voilà. Mais ça, je pense qu'il y a des enjeux très forts pour, euh, pour aborder ces aspects-là. Et puis le caractère misanthrope, bon bah ça moi j'y crois pas trop, donc je m'en remets au, au, encore une fois aux penseurs. Euh, là c'est John Muir hein, qui disait que rentrer, euh, aller dans la nature c'était rentrer chez lui. Donc l'idée c'est pas de fuir les hommes évidemment, hein, c'est d'habiter encore une fois un monde riche et, et, et plein. Voilà, et bon bah pour conclure c'est pareil des choses que j'ai déjà dit, libre évolution, une demande qui devient qui est sociétale, hein, qui est pas complètement incohérente sur le plan écologique. Euh, les friches agricoles, la déprise agricole, on peut inverser les, on peut inverser, euh, les valeurs, reconnaître le caractère de déshérence, mais euh, peut-être aussi voir que ça porte aussi un potentiel de... intéressant voilà, pour ces questions de nature. Voilà, et l'idée de ne pas se diviser, euh, réaligner les annonces, hein, qu'en en fait on est tous euh, habitants, de, en l'occurrence de la Bretagne, et qu'on a un intérêt commun, je pense, là à titre personnel, euh, voilà, essayer d'avancer sur ces questions-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense que j'étais un peu dense. Mais...